Bonjour à tous et à toutes ces Cordélias, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve dans un, dans un espace euh, pas comme celui de d'habitude puisqu'il se trouve que j'ai déménagé. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, euh, j'ai pas encore toutes mes affaires. Euh, voilà, c'est assez vide euh, chez moi. J'ai pas mes éclairages, pas mon trépied, donc j'essaie de tourner quand même, on verra ce que ça donne. Mais bref, je suis très heureuse euh, de vous retrouver euh, pour vous parler cette fois d'un magazine dont j'ai déjà parlé un petit peu sur Twitter et sur Instagram, euh, qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, qui est édité euh, par les éditions du 8 mars. Et en fait, euh, c'est un magazine bimensuel, donc ça sort tous les deux mois, euh, qui est consacré aux femmes, à ce que font les femmes en France et partout dans le monde euh, de façon plus générale. Euh, donc quand je dis ce que font les femmes, ça peut être leur travail, leur militantisme, leur art, euh, ce qu'elles vivent, enfin voilà, c'est assez large, mais il y a une volonté de la part de ce magazine d'essayer de contrebalancer euh, la surreprésentation des hommes dans les médias, euh, que ce soit par les journalistes ou euh, par l'actualité qui est traitée qui concerne majoritairement les hommes, etc. Euh, Je sais pas les chiffres en tête, mais euh, voilà. Euh, donc voilà ce petit magazine euh, qui est vraiment très très sympa euh, et, et il se trouve que je suis devenue ambassadrice euh, du magazine Femmes ici et ailleurs, euh, c'est-à-dire que, que du coup je, je vais en faire un petit peu la promotion et vous allez me voir en parler de temps en temps. Donc pour faire court, c'est un, un magazine qui fait 88 pages, c'est assez, assez conséquent, bon, c'est un bimensuel hein, donc euh, il faut qu'il y ait un peu de contenu, euh, qui est sans pub et ça c'est bien de le noter, euh, il est entièrement financé par... Euh, du coup les abonnements euh, au magazine euh, et il se trouve pas en librairie hein, il est uniquement sur abonnement et donc il y a différentes choses il y a à la fois euh, des choses d'actualité, euh, des espèces de petites brèves euh, sur euh, là on voit France, Inde, Arabie Saoudite des choses qui se passent dans le monde il euh, y a deux reportages par euh, numéro, un reportage qui concerne l'actualité en France et un reportage euh, sur l'actualité internationale et aussi des interviews, des portraits, euh, des trucs un peu historiques. Par exemple dans ce numéro-là, euh, qui est le numéro Mars-Avril, donc c'est pas celui euh, qui va sortir là en mai, il euh, y avait un reportage sur euh, l'humour féministe en France euh, qui était plutôt euh, assez cool. Euh, voilà, je vais pas vous faire euh, en long et en travers tout ce qu'il y avait dans le numéro, mais euh, c'était plutôt sympa. Euh, dans le prochain numéro donc, qui sort en mai, il euh, va y avoir un reportage sur comment soigner les femmes euh, en France et un reportage sur les musiciennes à travers le monde, euh, Voilà, si ça peut un petit peu euh, vous teaser. Personnellement, c'est un magazine que j'aime bien. Là, c'est le deuxième numéro que je reçois. Je peux pas vous montrer le numéro janvier-février tout simplement parce qu'il est dans des cartons que je n'ai pas encore. Mais vraiment, je vous invite à découvrir ce magazine qui me plaît beaucoup et que je vais être très heureuse de recevoir là en, au début du mois de mai pour le nouveau. Et c'est pourquoi je fais une vidéo un petit peu, c'est aussi que j'ai un code de réduction pour vous. Euh, si vous souhaitez vous abonner au magazine euh, Femme ici Ailleurs, vous pouvez avoir moins 20% sur votre abonnement annuel. Donc, un abonnement annuel, ça fait 6 numéros, puisque je rappelle qu'il sort tous les deux mois. Vous pouvez donc avoir l'abonnement pour 48 euros au lieu de 59, ce qui fait quand même une petite euh, économie. Et vous l'aurez compris, je touche un petit pourcentage euh, de votre abonnement. Enfin, bon, voilà, c'est les les partenariats habituels. J'espère que vous aurez fait une belle découverte. Personnellement je connaissais pas du tout ce magazine avant d'être contactée, euh, notamment parce que bah, il n'est pas en librairie. Euh, et j'en suis euh, franchement plutôt contente. Euh, voilà, je, je vais m'arrêter là, euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissiez euh, déjà, si vous comptez vous abonner, euh, tout ça, tout ça. Euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Euh, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et j'espère dans, dans un décor un peu mieux parce que quand même ça craint un peu.